Y a louche geeks ou un petit louché. Y a des geeks et va qu'au groupe A, qui a Big ouida, va paquet. Retendo va qu'au groupe A, qui va a Big ouida, va paquet. Retendo ne va qu'au groupe A, faque pas, va a ouida, va paquet. Vania lesic goussewa que disouké chatchiche. Bak tole des chitzenaloubé va bata ilanéa faque pas, va khousik. I car elle a pris une de pas différent de qui garantit pas ce que il est va yasik. un et qui de Swag! Inattiruti pafa! Nous n'avons pas le sa pafa! Ils sont en outil qui fait... Va toujours roye M swag disukecha oligarque! Nous menons va toujours M redouf quand Krusa vinocha! Va j'en tique à madame à Rita va utiliser un va réblaner, va e va wila goganefta peu va swag di peu de temps, fintara. Tori swag peu de temps, va va C'est QUE peu de temps. C'est un peu de temps. C'est un peu de temps. C'est un